Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour un nouveau Fallen Kingdoms. Vous connaissez le mode de jeu et aujourd'hui, je suis avec un emblème de ce mode de jeu, Sifano. Et je peux vous dire que le bichard il y a 10 ans, quand il regarde cette vidéo, il est en mode... Mais c'est dingue, c'est incroyable, je ne sais pas comment c'est possible. Au moment où vous regardez la vidéo, vous avez la chance de participer à un truc dingue. Le premier événement Minecraft Fallen Kingdom sur scène. On sera avec Gil, Sifano, Gep, Frigiel, Nem, c'est plein d'autres créateurs, sur scène pour faire un tournoi Fallen Kingdoms. Et vous pouvez venir nous voir soit en IRL à paris Porte de Versailles, soit en ligne, sur ma chaîne Twitch, bien évidemment. Ce sera le samedi 15 avril, l'horaire est encore à déterminer. Mais allez sur mon Instagram, comme ça, bah je vous ferai une story de quand ça commence. On a déjà l'arbre du tournoi, et je peux vous dire que le premier match va être incroyable. C'est l'équipe de moi. Ça va se pas voilà. Contre l'équipe de Guild. Donc, je peux vous dire que dans mon équipe, on n'a pas trop envie de perdre. Et en parlant de mon équipe, j'ai préféré prendre deux potes, pas de streamer aujourd'hui. J'ai pris Misak, qui habite à Metz avec moi, un pote de longue date, et Briac, que vous connaissez, un peu roux et un peu beau gosse. Bref, ça va être un event de fou furieux. Donc, si vous aimez les FK, venez, ça va être un, un pur kiff, quoi. Sur ce, la vidéo FK du jour, mesdames et messieurs, faut le prendre plus comme une discussion. Vous allez le voir, ça va être incroyable. Et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne vidéo. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On est bientôt aux 100 000. Comme d'hab. Ah oui d'accord, ça, ça démarre, ça démarre. Hein. J'ai l'impression que t'es devenu un streamer Valorant. Valorant est à la ZILAN, je pense que c'est le, le jeu que j'ai le mieux pre-shot de ma vie, voilà, je te le dis. Mais tu vas win, non mais tu vas win Sifano la Zilane Oh non, euh, je peux que ça ferme hein. Et Sifano, c'est une expérience de dingue mais Tu crois que j'ai 20 ans à la hyper Attends, 20 ans attends, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi, Sifano. Excuse question. j'ai des responsabilités. Attends, une attends, attends, attends, attends. Euh, bon, abonner un moment. Euh... Sifano, que, quelle est ta relation avec Colanta ah Bah inexistante, je regarde plus. Il y a une époque où t'étais fan Ouais, quand j'avais ton âge. Oui, bah moi j'aime pas du tout, mais la ZILAN est incroyable parce que ça me fait penser un peu à Colanta. Un rapport Vous êtes lâché sur une île On aura des... On va devoir faire équipe avec les, sol les autres solos. Si t'es éliminé... En fait, t'es pas éliminé. Ton équipe est pas éliminée, c'est tu dois éliminer quelqu'un de ton équipe. Tu dois virer quelqu'un ouais. de ton équipe. Ça va faire des embrouilles, ça, non Mais justement, et justement, ça fait penser à Colanta de fou tu trouves pas Ah ouais, un peu, ouais, ouais. Moi, je pense, pense que t'aurais kiffé, hein, en vrai. Hein, ouais, j'aurais tapé 2 trois mecs, moi. <rire> mais, te, mais, te, mais mais t'as pas besoin... En vrai, as... en vrai, je te le dis, t'as pas besoin de, de, de train 20 heures par jour pour kiffer une vilaine, tu vois non mais c'est pas, pas pour moi tout ça Oh non j'ai essayé de le convaincre les gars je suis désolé Mais du coup pour te tenir au courant En gros ce qui s'est passé c'est que euh, Gref euh, Qui euh, est l'un des plus gros streamers espagnols euh, ouais. Cherchait euh, un capitaine d'équipe français Pour sa compétition de foot Il a demandé à, à mine, euh, Il a demandé à Kameto Il a demandé à pas mal de gens Et en fait bah eux il y avait le match de foot à eux, là, ouais. Voilà Il y avait l11 Star une semaine avant Pour des raisons ouais. qui leur appartiennent Ils ont dit non euh, Gref il a dit bah Shadow vu que tu connais des français est-ce que tu connaîtrais pas un français qui serait chaud pour prendre le, le, le capitaine à quoi Il dit, je connais pas grand monde, mais je vais me renseigner. Il m'appelle le, le à la fin de la PJW. Il m'appelle, il me dit, ouais, Fares, euh, euh, écoute, je connais d'autres streamers. J'ai proposé à Etoile, t'es la deuxième personne à qui je propose. Il y a le match de foot de greffe, etc. Et euh, il faut un mec qui est capable de réunir 20 streamers et streameuses pour faire le match. Je, je te le dis, j'ai pris 17 000 followers sur ce stream-là. Donc, je tu, donc, tu te dis bien que sur les 28 000, c'était pas des anciens. Mais en gros, moi j'ai commenté, hein, j'étais casseur. Hein, franchement, oui. par contre, j'étais heureux. Mais du coup, euh, ce qui était un peu euh, triste derrière tout ça, c'est juste que. Il y a beaucoup de gens qui sont venus regarder parce que qu'ils euh, pensaient que j'avais copié l'event d'Amin, tu vois. Et du coup, euh, et comme on a perdu en plus, enfin, on est arrivé deuxième derrière l'Espagne, euh, bah du coup, les, les gens ont encore, nous ont encore plus bâchés, ce que je peux comprendre à la limite, tu vois. Enfin, je regarde un bon souvenir, mais j'avoue que ça m'a un peu traumatisé, honnêtement. Honnêtement, genre. Ouais, je euh, des fois, j'en rêve la nuit, honnêtement, et genre, je... franchement, ça m'a. Moi, je me sens pas très bien, pas très à l'aise tu vois. Bon après ça, non, ça non. resté une semaine au-dessus de mille quoi. Une semaine, on ouais ouais ça t'a quand même fait un boost. Ouais c'est ça sur y a... le moment. Il n'y a pas que de clean j'ai envie de pleurer. Non c'est vrai Ah bah l'ancienne le FK là. Quel, non, est, est... Quel, est, quel est le stream qui t'a plus marqué J'en ai deux. Ouais. J'ai un... un live nuit de crone sur level down. où, en gros on lance, je crois que c'est la troisième année. Puis genre vraiment, je suis en mode Allo la page, level down c'est cassé, tu vois. Genre vraiment c'était cassé. Je suis pas au okay, je dis mec, level down ça marche pas là, et tout. Et tu sais, genre on a des actualisations, et à un moment donné, il y a une actualisation, et je vois écrit 91 000, wow. j'ai fait « Pardon ?» Et là, Hyper me dit « Oui, c'est normal, il y a 98 000 personnes, j'étais en mode « Ah !» Déjà, j'étais en mode. Ah quoi, ouais! ah c'est sympa! L'autre truc, alors ça n'a rien à voir, mais c'est plus euh, l'annonce du nouveau Zelda il y a 4 ans. Ouais. Euh, où en fait, c'était totalement inattendu. Et je me rappelle, en fait, mon chat, il y avait une putain de communion dans le chat où le chat est devenu fou à l'annonce, mais, mais comme jamais, en fait. Le chat a, a explosé. J'ai pris genre 4000 viewers d'un coup parce que tout le monde s'est ramoté chez moi en mode ma réaction et tout. Je sais pas, tu sais, comme euh, genre un public après un but, tu sais, qui est complètement. Ouais, fait, comme, genre, comme, comme est... après avoir gagné la Coupe du Monde ouais, ou ça. comme ça, quoi. Et genre, l'émotion qu'il y avait et tout, j'étais en mode. Mais même moi, j'étais comme un fou, j'étais en trans. C'est quoi, pour euh, Brest of the Wild Non pour l'autre, uh, Tears of the Kingdom, justement quand il a été annoncé en 2019, et ben bah, personne s'y attendait, tu vois, et donc euh, j'étais en mode. Parce que je m'y connais pas du tout en Zelda, hein, t'as remarqué. Hein, pas ouais, je sais, mais ça, un... il faudrait que tu t'y mettes quand même. J'ai jamais, euh, honnêtement, pour être très honnête avec toi, quand je regardais euh, les FK et tes séries Minecraft, et ben bah, je me suis dit, il fait du Zelda, je vais aller regarder les Zelda. Peut-être que ça va me plaire, ouais. tu vois. Genre, euh... En plus je voyais et je voyais que le Zelda sur ta chaîne ça marchait bien. Et en fait, j'ai ouais, ouais. euh, bah, regardé et j'ai. Je sais pas, je suis peut-être tombé, bah, peut tombé sur un mauvais épisode ou quoi que ce soit. C'est possible en vrai. Après, les jeux, ils sont tellement différents entre eux que ça pas bah, quel regardé. Non, mais je, en fait, je pense qu'il y a moyen... En fait, j'ai regardé le premier épisode d'une des séries Zelda. Donc, euh, okay. peut-être que j'ai regardé le, le, le, le pire Zelda. Ouais, et celui qui ou... correspondait pas. Ouais, ouais mmh. c'est ça, c'est ça. Et en fait, du coup, bah, je suis pas du tout rentré dedans. Et en fait, comme moi, j'aime bien les, les jeux à histoire. Et ben bah, quand ça... Je sais pas, ça... Oula, j'ai un clipper chargé. Moi. Prochain subgold de Bichard, faire un Zelda, Ah, j'avoue. Ouais, tu sais quoi. En plus, comme j'ai jamais joué à pas Pokémon, je motivé du tout, les gens. Je vais pas faire ma idée. Donc, en vrai, de vrai... Et en plus il y a déjà Pokémon, c'est vrai qu'il faut que je mette un subgood pour, pour Pokémon. Attends, T'as jamais joué à Pokémon J'ai jamais joué à aucun Pokémon. Non. Et c'est quoi ton enfance, Bichard Ah mec, c'est bah, Call of Duty, mec. <rire> ah putain, ouais. 10-11 ans, j'ai commencé à, à jouer un petit peu, à, à avoir les, les premières consoles, etc. Et en fait, j'ai tout de suite aimé Call of Duty. Donc j'ai eu euh, Black Ops 1, Modern Warfare 2, 3. Ah, ouais, t'étais dans l'âge d'or, donc... Euh... Ouais, c'est ça, j'ai été dans l'âge d'or. Donc j'ai connu euh, Gotaga au début, j'ai connu, tu vois, genre voilà. Ah, mais en fait, j'ai pas marqué, mais les cochons sont à l'envers, en fait. Mais oui, t'as vu Je veux seulement de remarquer. Ça va être 2014, ouais, où j'ai découvert euh, Minecraft. Et du coup, j'ai découvert les, les, les FK, Sifano, IPR, KTP. C'est à cette époque, vraiment, c'était bien lancé, nous. donc euh, ouais. C'était déjà bien lancé avec la cop co team. Et je crois que Zelvac qui était... Pas très loin de pu être là, tu vois. Parce que vraiment, j'ai ah, très 2014, peu connu... Ah parti... 2014, j'étais parti déjà. Ah bah voilà, Et parce que j'ai très peu connu Et il, il est il parti était... sur Mildome avec Domingo à l'époque. T'as pas, pas suivi, ça Ah, pas du tout. <rire> tu connais pas Mildome <rire> C'était un blog qu'il avait lancé avec Domingo. Il nous annonça un peu, euh, un peu de manière un peu surprenante pour nous. Et donc moi, en fait, ne... à l'époque, pas du tout dans le streaming et tout, je, je, je connais pas Eclipsia, je connais pas Domingo. Moi je suis en mode, c'est qui ce mec qui nous pique notre pote Et je me retrouve dans une combo Skype avec Domingo à l'embrouiller de ouf Juste parce que bah il piquait ton pote Juste moi. parce que qui nous lâchait, j'étais en mode mec qu'est-ce que tu fous et tout, t'es qui Je, je m'étais vénère de ouf en mode... Tu penses ah, qu'il s'en souvient encore oh Bah je sais pas mais en tout cas il me follow pas, donc je pense qu'il s'en souvient. Du jour au lendemain il part avec, euh, avec lui, on était en mode mais... Qui est, est ce quoi mec Est-ce qu'il lui a montré, est-ce qu'il lui a bourré le crâne Enfin on comprenait pas Oui, vois, oui, oui, bah, que pour vous ça marchait de ouf, ça. donc euh, ouais, euh, bien ça, ça Bien sûr, mais ça en fait, quand il, ouf, est fait. Par, quand il est parti, il est parti, on était au, on était au max. Hein. Ouais, c'est ça. Ah enfin, non, on n'était pas, pas au max, parce que derrière, euh, derrière ça a été encore plus haut, mais euh, on va dire on était oui, parce en pleine ascension. Ascension, ouais. quoi, donc c'est un peu... Enfin, personne se serait barré à ce moment-là, quoi. Mais le veldon il y a eu toute une histoire avec le veldon parce qu'au départ, au tout départ, le veldon ça devait être B-Boy, Frigiel, Zelvac et moi. Okay. Et au final Zalva a arrêté, moi je suis parti, j'ai eu une offre de JVC, je suis parti sur JVC. Et finalement ça a été euh, B-Boy, euh, NEMS et Hyper. Quand, est quand, quand JVC te contacte, c'était déjà euh, de manière rémunérée, euh, Ça, ça, ça avait déjà une. c'était déjà aussi développé que maintenant Non je crois pas que j'ai payé pour être sur JVC, je crois pas. Hein. Non, c'est si juste, es que juste que j'étais en mode, il euh, bah, y avait une putain de visibilité, parce qu'à cette époque-là, ah, au, okay. au, au, au moment où JVC me dit, viens faire des streams hebdomadaires sur notre chaîne, qui sont les youtubeurs chez eux Fanta et Bob, euh, Diablo okay. X9, euh, okay. Usul et Joueur du Grenier. Enfin, tu vois ce que ok, je veux dire ok, ok, ok. Donc moi, je suis en mode, what the fuck, la vitrine, tu vois, mec. Ouais, bah oui, normal. C'était cool, okay. tu vois. Et du coup, t'avais avais laissé level down pour... Euh... Ouais oui, mais, mais moi j'étais pas, pas vraiment rentré dans le Veldon quoi mais j'étais dans la convo j'étais dans une des convos de début en mode euh, ouais il faudrait qu'on lance le truc et tout quoi. Tu sais quand est-ce que j'ai vraiment pris conscience moi euh, que ma chaîne ça n'avait aucun sens Vas-y Il y a quelques années là pour je sais plus quoi on avait un truc organisé par WizDeO et euh, j'étais avec Fuse ouais. Et Fuse à un moment donné je sais plus pourquoi parce que WizDeO nous montre des trucs dans les analytics et me montre sa chaîne et je vois il est à genre 18 millions de vues par mois tu vois On parle de Fuse tu vois la ouais, vues. Il ouais, fait. ouais ouais ouais qui est euh, au et, et au top depuis en mode 3-4 ans et euh, qui et est J'étais en mode 18 millions de vues par mois Fuse Mec, l'année où Zelda Breath of the Wild sort, j'ai un pic à 37 millions de vues. Waouh Tu te rends compte tu te rends... Ah ouais, ouais tu vois donc c'est plus des... du double. quoi ça n'a aucun sens après en mode, putain mais en fait il y avait tellement de vidéos ça s'engrangeait ça prenait sur des semaines et des ouais, semaines tu vois y avait des pas, vidéos même six mois après elle continue à monter de fou est ce que c'est pas aussi le fait que ton rythme de vidéos est nettement enfin, après je sais pas Fuse il poste combien tous les jours il a une T'as raison il fait il fait moins de vidéos que j'en faisais à l'époque si si totalement mais je parle en, en quantité pure tu vois genre c'était ça n'avait aucun sens en fait c'était des chiffres j'étais en mode what the fuck ouais, 37 millions de Enfin, tu te rends compte que c'est allez vas-y euh... Ah c'est 55 000 euros à la fin du mois, je te le dis. Ah bah, bah voilà, bah je voilà. voilà, voilà, goût, voilà. Ah et, et encore avec la monisation de l'époque, parce que je pense qu'aujourd'hui ça aurait été 150. Mais bon après ça se pose. Est-ce que en vrai j'ai une question à un discret tu dis si tu peux répondre ou pas, tu vois. Mais en vrai je euh, me suis ouais, toujours posé oui. la question, est-ce que t'as généré financièrement durant tes années d'âge d'or sur YouTube, tu ouais. pourrais en théorie vivre avec des placements bien sans forcément rien faire. En l'occurrence c'est pas le cas, mais je pense que si j'avais été, si j'avais eu mon âge, enfin euh, si j'avais eu cet âge là au commencement. Ouais. Euh, ouais, parce que j'aurais géré mon argent différemment. Bon, okay, après, okay. Je, me un dans, euh, je me suis pris un contrôle fiscal dans la gueule qui m'a bien niqué aussi. Donc, euh... Et parce que, pareil, en fait, ça c'était euh, l'époque où, euh, ben, en fait, quand on allait voir un comptable, euh, le mec il était en mode, mais qu'est-ce que vous faites en fait Genre, tu vois, personne savait où nous classer, l'URSAF comprenait pas ce qu'on faisait, enfin, c'était ultra fou. Et sur les contrôles fiscaux, ils, ils ont quand même euh, mis la tôle parce que. Euh, alors. Qu ah, moi, ils m'ont déclaré de bonne foi. Et okay. donc, euh, genre, ils m'ont fait sauter 2-3 amendes, mais je me suis quand même fait niquer, ouais. Ils m'ont pris, euh, moi à l'époque, le contrôle fiscal, euh, ça j'en ai déjà parlé, euh, c'est 180 000 euros. Hein. Non, la... Ah bien sûr, oui parce que en fait je te dis on parle, on parle d'un de... contrôle de 3 ans, personne ne comprend ce qu'on fait donc on déclare pas la TVA machin et tout alors qu'on doit la déclarer Donc les mecs arrivent avec 3 ans de retard, vous nous devez la TVA, plus vous n'étiez pas imposé à 20%, vous étiez imposé à, à combien, 27, 30, peu importe tu vois Plus euh, des majorations, plus des pénalités de retard, enfin... ah oui, oui, Ouais du la... coup ah, en, gros, en gros c'est ce que tu leur devais sur les trois dernières années, ce qui serait passé un plus peu euh, Plus, euh, fois, plus fois, fois 10 en... Non, en réalité, je pense que je leur devais... Euh, Peut-être je leur devais 50, 60, mais pas, pas autant. C'est les pénalités qui m'ont tué. Quand je jouais avec mes potes, il y a quelques années, que j'organisais que mes top guns entre potes, etc., ouais. on mettait pas de limite, on mettait pas de rod, on mettait rien... Et on s'amusait comme des dingues. Oh, mec, ah, mec, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous me cassez les burnes avec vos potions de niveau 2, là, putain mais, mais, mais, mais, mais en fait, genre, on mettait ouais, rien du tout quoi. et on s'amusait. Et, et, j'organisais un top gun par semaine avec mon groupe Skype, là. Le mec, ah, il ouais. pouvait mourir en, en, en, en 20 minutes à l'annonce des rôles euh, trahi par la taupe directement. Et eh bah ben, il rageait pas. Oui, oui, bah Et oui maintenant, non, mais Je veux pas dire que c'est impensable, tu vois. Mais maintenant, tu vois, genre. Ah, oh, c'est si, c'est un peu impensable. Bah, déjà, tu vois, typiquement, l'époque de YouTube là que tu décris, moi, je pense qu'elle est déjà, elle, elle a absolument disparu à cause du streaming. Parce que, tu vois, le délire de tiens, tu fais un let's play sur un jeu, machin, euh, ça te prend trois mois. Bah, aujourd'hui, c'est plus possible parce que pendant que t'as fait ça, t'as l'autre à côté, il l'a fait en deux jours sur Twitch, tu vois. Donc, ah, côté, ouais. ah on, a, on a du prochain épisode. Donc, en fait, tout ce format du gaming pur sur YouTube, a, pour moi, a disparu euh, avec l'avènement du streaming. J'ai vu une stat il y a pas longtemps et qui va, te faire, euh, qui va te faire froid dans le l'eau je suis en France le neuvième ème youtubeur français à avoir atteint le million d'abonnés aujourd'hui il y a plus de 1000 youtubeurs qui ont un million d'abonnés quoi en... en France non euh... en France en France si si en France et là je te parle de 1 million mais imagine le nombre qui en ont 100 000 500 000 mais c'est une dingue à l'époque où moi j'ai atteint 1 million d'abonnés mais tout quand le monde te connaissait euh... oui, oui, oui oui voilà c'est voilà. tout le monde savait c'était l'émeute à la Paris Games Week mais pas que pour moi mais genre j'ai des souvenirs de Paris Games Week traumatisants avec unster où on peut même pas signer moi j'ai un souvenir de Paris Games Week au stand de JVC il y a tellement de monde JVC nous dit bon faut arrêter et tout alors que des gens font la queue depuis 4 heures et on se met à signer genre juste on met nos pseudos et on donne et je donne à des gamines de 4 ans qui chialent parce qu'elles ont pas pu me voir et tout j'étais en mode horrible ça m c'est le cerveau on avait plus rendu triste des mecs que heureux en fait, alors que vous horrible, étiez là ouais. pour euh, pour faire alors on était là pour ça et c'est pas la faute de JVC tu vois c'est normal fallait que mais c'était c'était ingérable et aujourd'hui bah les mecs que je vois qui ont un million d'abonnés partout en fait entre guillemets personne ne sait qui c'est tellement oui oui fou, oui, oui, oui c'est oui. ça que ah, le milieu a grave changé du coup qu'est-ce que tu prendrais au, au YouTube de d'avant enfin de maintenant pour le mettre à avant je prendrais l'ouverture d'esprit des viewers ouais. et euh, le, la, la réglementation de notre activité on okay. Faudrait au moins ça. Alors, Après, en, les OP, en, en, en parlant réglementation que de réglementation de notre exité, mais je, je pense qu'il serait temps que, le, que je m'adresse à un comptable, hein, parce que franchement, ah, oui, oui, je pense ça, que oui, oui. ma comptabilité est, est catastrophique. Hein. Bah, C'est comme Aipière qui a fait sauter des... Tu connais cette anecdote Non. Qui a fait sauter des... bah, il a eu un contrôle aussi, et euh, il a fait sauter des amendes en disant euh, « Je vous fais une dédicace à votre, à votre fils. » Je te jure, mec. Tu... Parce qu'en gros, le contrôle, le contrôle fiscal, le contrôleur lui dit... Lui, il est tombé sur un contrôleur sympa qui lui dit euh, « Ah, mon fils fera vos vidéos. » Et il lui dit euh, « bah, Si vous me faites sauter cette amende, je vous fais... » Mais c'est vrai? Oui, bien sûr que c'est vrai! Mais c'était parce que ouais, il a, il a eu un contrôleur sympa, tu vois. Moi, ils sont pas les couilles de moi, donc euh, je de ouais, ils, aient, ils aient pas d'enfants quoi. <rire> parce que voilà, quoi. Alors, voilà, euh... était type Patrick, je sais pas, il a ouais, il... la j'en sais rien. <rire> c'était un d'ailleurs, c'était voilà, le content voilà, je te dis. C'est pas pour dire, mais je pense, je le pense vraiment. Je pense que les mecs qui démarrent aujourd'hui, en fait, ils... c'est full bénéfice, genre c'est full encadré. Ils ont vu les erreurs que nous on a pu commettre, donc ils les refont pas. Euh... Tu vois, il y a plus d'opportunités de faire des projets, des machins, des op. Enfin, en ils sont... vrai, ils sont trop bien, là, tu vois, aujourd'hui. Donc, euh... après, il y a le. Y a le, y a le côté peut-être le, le... En termes de création, il euh... ah, faut se c'était plus la tête, tu vois, mais à l'époque, bon, t'avais un jeu, ça te faisait 15 vidéos, maintenant, bah... Ouais, c'est ça Oui, oui, <rire> je vais pas aller non plus, parce qu'effectivement, le contenu n'était pas le même. En fait, à l'époque, t'imposais ton... ton planning aux viewers. Alors que maintenant, c'est... Euh... c'est Tu cours après les viewers, parce que sinon, ils vont partir voir ailleurs. En fait, c'est ça, tu vois. Ouais. Oh, un petit aimant, tu t'es vers le centre de la map. Je suis en cave. J'y vais. Il y a un gars, il nous a dit, euh... c'est quoi vos conseils pour percer sur YouTube Et je lui ai répondu, premier degré, j'ai dit va sur TikTok. Oui, oui. Mais ouais. ne va pas sur YouTube. Tu ne perceras pas sur YouTube. Je suis désolé de te dire, de te le dire, ah oui mais tu, tu ne. Per... Ce tu plus possible. Sur YouTube ce plus possible. Tu... Voilà. Avant, on pouvait faire plus de choses. Les gens étaient un peu plus curieux. Aujourd'hui, moi, dès que je sors de mon de mon rayon de, de, de on va dire de, de ce qui plaît à mes viewers, ça ça marche. Pas. Mais zéro. Alors que ça te plaît. dès que je fais, que je fais, autre, que je fais autre chose que euh, du Zelda, du Nintendo, un peu de Minecraft. Euh... Genre il regarde plus les gens. Alors que une... tu vois à une époque comme t'as dit bien tout sous, je faisais tous les jeux qui passaient quoi. Ça y est on va sortir de la partie blabla pour arriver sur la partie PVP Non, quoi. mais il... il me fait chier là. <rire> arrête, arrête <rire> Il t'a pas la main Je peux pas jouer Bon, euh, je suis nul. <rire> ah bah voilà Ah bah ah, j'étais. Tu vas jusqu'où toi Vas-y, on te regarde Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas vas vas fais-le celui-là, passe-le Ouais, ok. Ouais, et celui-là Et celui-là. Su... Ouais, ok, vas-y. Ouais, je me casse, c'est bon, j'ai compris. Il abandonne, c'est le mental, c'est le mental. Il abandonne. On peut aller dans le ouais, nether d'ailleurs. tu veux Mais Je pense que tu veux, mais... Ah, il est allé dans le... Dans le nether. Ah bah c'est où C'est bon, tu l'as eu Dis-moi ce qu'il y a. Avec le un job pendant 10 minutes. Il y, y, a, a, un trop... y a un putain de poisson. Il y a marqué, rien, félicitations, mais ça fait chérenzy, dit, dites qu'on est trop beau. Bande de bâtards. <rire> ah Mec Quoi J'ai trop tête têtes de misère. J'ai ouf... trop de... manque un Mec, quand on a ça, va être incroyable <rire> Ah bah ben oui Attends, On a oublié de faire une salle des Oh Ah merde <rire> On a oublié le but du jeu <rire> Oh putain merde Oh merde Mince Tu sais quoi, viens, on s'emmerde pas. On va le mettre dans un trou et on va bêcher. Ça. Non, ça, c'est un peu trop, euh, tu vois. Non, non, mais on va bêcher toute la, toute la zone. Non, peut-être pas est ce qu'on pourrait faire, un truc évident Déjà, il faudrait faire une muraille, parce que la muraille... Peut-être qu'on fasse un lit aussi. Avant-hier, j'ai fait une tire-liste des fast food Et c'est qui ton... ton Il va crier ou il va m'aimer C'est quick. Alors, je te juge un peu. Parce qu'en fait, c'est moi, on a plus trop de quick. Mais c'est quoi, toi, ton meilleur En vrai de vrai, j'hésite entre... Le KFC, c'est pas mal. Sinon, on va dire sur le... Ouais, sur le les bases, on va dire, ouais, un bon KFC, quoi. Ah, mais le lit, il est fait Eh oui j'ai pas, oui. pas, si pas il y a un lien où Oui, Est-ce que tu penses que julian sait ce qu'est un Wizard Je sais pas. Mais s'il sait pas, il va vite le découvrir. Alors, ah, la plateforme pour le, le Wizard. Mets-toi en, en bord de muraille hein, quand même. Hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Tu, tu veux pas enlever ton stuff aussi Comme ça, le. Non, le... moi je, je, je, je, vais, je vais checker ce qui se passe, non et, et si tu meurs, on est fou. Ah oui, t'as raison, t'as raison. En fait, tu. Oui. Et après, on leur laisse le wizard et ciao. Ah, ouais, mais. Bah, en fait, une fois qu'il y en a un ou deux qui. se soit, quand tous les deux on est morts, on leur laisse et c'est bon. Attends, on va les croiser. T'imagines, on les croise, on est dans la merde, c'est à dire qu'on doit retourner à notre base avec le Wiss. Bah non, on meurt, on s'en fout, on les ouais. laisse <rire> Vas-y, go, go, go. Allez, vas-y, vas go. go. Ah Ils vont le voir dans le chat ou pas Non, pas encore. Cours, cours, cours, cours, on y va, on il y va. Il va exploser sur notre muraille, mec. Ok, c'est pas grave. Non Non Non Ils sont là-bas, Et tu vois, ils pètent pas la, pète la coma, hein. Attends, comment on le récupère par contre là gros Je vais taper, je vais le taper. bon, j'ai tapé. le taper. Il les couilles. Hein. Il s'en bat les couilles, il est sur les mob, je t'avais dit Ah, c est c est non, il est sur le Ok, cours, cours, cours Cours, vite. Il... Ah non, il est sur le mob Non, il est sur moi, il est sur moi Ah regarde. C'est pas normal Nems l'avait pas fait en hauteur, mais ça change rien. Ça change rien, il nous suit <rire> pas là. Il nous voit, il nous suit pas. Regardez, il m'ignore On est plus en FK là, ça vient de changer. Mais tord Ah, bah je suis mort. Il t'attaque là Ouais. Oh merde, putain, ils vont savoir. Il est sur toi Non. Non. non. Je dois mettre le miseur en with life, après il te suit. Mais non. Ouais, mais bon. Il est censé nous suivre Et même en l'air. Voilà, je pense qu'ils ont compris. Faut passer la première phase. Mais non C'est sûr de moi qu'il est censé nous suivre en... Ah oui, normalement il te suit, oui. mais en fait, il peut prendre l'aggro. Oui, c'est bon, il te suit, il Tu Il te suit Attends, il est encore bloqué. D Attends. Ok, c'est bon, il te suit, Sif Cours, cours, cours, cours. Attends Bah ouais je mais je à l'autre Ok, j'ai le stuff Je suis mort. Hein. Je vais le rapprocher de la base. Ah, un peu, ok, c'est mais... bon, cours, cours, cours, cours il te, il te suit Il te suit, Sif Il te suit Ça marche Non ah, mais moi, je suis Weezer, Je suis Weezer C'est pas grave, je récupérerai ton stuff juste pas que ton stuff explose Bah... Pourquoi ça peut Bah s'il tire dessus, oui Ah merde, mais je vais... Il va tirer dessus, mec, C'est sûr, hein Adieu sûr. Oui, Bichard! <rire> Bichard! <rire> oh, j'ai mon stuff qui rentre pas! Comment ils ont fait ça? Je sais pas! Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ramène chez eux et on verra. Comment on répond à quelqu'un déjà? J'y suis! J'avance vers eux! J'arrive! Guil, Je gagne! Le suis là Oh merde! Ils sont dessus ils sont au-dessus, ils l'ont vu! Attends, je veux juste mourir à côté. Oh putain, Pour et ça, ça, il et attaque! C'est qu bon! C'est bon, bon. Bon. Bon. Bon. bon! On leur a donné, maintenant on est tranquille! <rire> oui! Ça marche! Merci les gars! Avec un stuff et il y a plus de. Ah bah, c'est euh... si, si. Ils nous rendent le stuff! Oh ouais! C'est vrai? Merci les gars, il manque le plafond Vas-y rentre à ton stuff euh, les TNT, Le viseur revient QUOI NAN si Quoi Le viseur revient Ils m'ont spine Je vais prendre ça... Y'a plus de fer Bah c'est pas grave, attends regarde. Y'a plus de fer, je vais me faire une armure en or, c'est pas grave. Il est là Il est là, il, est là oh, mais... il nous l'a ramené, ramené Il nous l'a ramené Il nous l'a ramené Trompe le stuff, tape-le pour qu'il prenne le viseur le et comme ça on aura tout son stuff ça Drop ton stuff par terre, drop ton stuff et tu le tapes juste pour qu'il prenne un KB. Putain, j'arrive pas à Mais putain, il pète notre base, il assaut. On se fait, on se fait, tu devrais mêler là, il descend. Il est en train d'exploser notre base, il a des TNT, il attaque. Ah Il m'a attaqué Mais attends, mais t'es sûr qu'on est encore en hard Oui, on est encore en hard, je viens de prendre le truc. C'est moi Ah, pardon, je suis C'est vois toi, là. Viens mec. Vas-y, Oh, il est mort, il est mort Oh, on a stuff. Il est mort par là, il veut le Wizard là. C'est le spec qu'il a récupéré, c'est pas grave On les a Allez, Allez go Notre base est défoncée oh, C'est pas grave, c'est la vie hein. Attends mais pourquoi le pont est giga détruit, c'est le wizard <rire> Je suis passé par là mec Je me fais courser, je t'en parle, pas, c'est une histoire Il y a un chemin Il y a un chemin vers eux On sait que t'es passé par là Putain mais par contre on s'est fait chier pendant 20 minutes pour le ramener Et lui il l'a ramené instant Mais ouais Vas-y repose hein Quoi Vas-y encore, encore, encore, encore, là, là Ouais. Go go Il se barre chez nous je crois. Ok, que tu du gun. Tu joues du gun. Vas-y, vas-y, bute le bagage. Viens, viens, viens, viens, récupère le step, s'il te plaît. Oh putain, ils ont bon. des bon. boutons partout. J ai... J ai... Attends, il est juste derrière, il est juste derrière. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y t'inquiète. Euh, ouais mais j'ai trois coeurs. Bon j'ai pensé dessus. Je fonce dessus, Vas-y, vas-y. Vas vas ok. C'est pas grave. Descendu là, t'es où Euh je suis dans. Je ah, ouais, ah ouais Il ont... ah, y a des trucs là, il y a des trucs là. Prends les stuffs ou brûle-les, hein, en tous les cas. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Mais moi je pense que c'est un délire en mode il y a un bouton qui actionne, le... qui actionne la salle. En hein. vrai, ça peut pas être au-dessus de la couche 64. Il y a Guille sur moi, il y a Guille sur moi. Pierre, tu recules, tu mets quelques coups et tu recules. Ils sont là, ils sont là tous les deux. Je suis sur, sur Guille, vas-y. Prends-le. Vous pris oh, des dégâts. Attends, je vous le gagne derrière. Et il tue avec des TNT. Mais comment t'as fait <rire> Il a posé plein de TNT Genre remonte GG, on a plus de stuff, il nous dit. Remonte, remonte, remonte Ouais. Là où je vais, ouais. C'est loin euh, C'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid Je sais pas, Siphano il est très chaud là. Siphano il est très chaud. Putain, j'ai pas TNT Moi j'ai trouvé l'histoire des viseurs, c'était un peu éclaté finalement en vrai. En bah, vrai, cool. on l'a ouais, pas du tout farmé, on l'a eu dans le jeu Mais oui, mais moi aussi ils me l'ont donné On peut pas poser là Non, on peut pas poser de TNT Non, parce qu'il y a les boutons qui bloquent. Bah, faut trouver une manière de le faire, les gars c'est dommage hein C'est ici Oui c'est un bouton je pense qu'on peut ouvrir Faut 100% trouver la salle là Ah ils sont là, il est là le coffre Ah ah vous t'êtes cliqué attends Il est là Attends, ça normalement Attends pardon excuse-moi Excuse-moi je Il a cassé les blocs il a vu qu'il y avait les coffres en dessous Mais what Mais comment tu peux faire ça Non mais je peux pas les casser il respawn direct Ah voilà il est là Attends mais comment t'es... Ah fais les labourer Bah oui tu laboures, et c'est bon et nous on a juste discuté avec Julgan pendant, pendant deux heures. Mais <rire> c était, c était <rire> ça <'était> ça globalement aussi. <rire> tu sais qu'en fait, nous vraiment on était en mode... Euh, jamais on la win, enfin vraiment il y a encore <rire> 5 minutes, j'étais stuff en or et tout, j'étais en mode... Euh... Oh, oh, oh, L'histoire du misère a marché du coup, on a réussi à... Julgan est mort, grâce à nous. Ouais, t'es chaud, t'es chaud Clic hein, droit, clic droit, clic droit, clé droit, clé droit. Aura, Il y en aura un aussi la semaine prochaine, ah, Ça va pas passer. Ouais mais ce il sera, sera va... sur le plugin... Oui euh... Ah ok, ouais, okay ouais, c'est tout simple. Ça sera avec les mêmes règles, enfin bon, Ouais, plus ou moins, plus ou